Euh, je vais commencer la présentation. Euh, évidemment, c'est une présentation, un webinaire éclair, comme je le disais, de 30 minutes sur les ressources euh, produites par le récit euh, spécifiquement pour le cours d'histoire du Québec et du Canada. Euh, donc ici, on fait un survol. Il y a peut-être des choses que vous allez déjà avoir vues, mais assez rapidement, on veut vous amener vers des nouvelles ressources donc, qui ont commencé à être, à être diffusées soit cet été ou à euh, la rentrée scolaire dans notre plus récente infolette. Euh, donc, aperçu de la présentation et des ressources qui vont être présentées, d'abord, on va présenter notre site euh, document.restius que la plupart d'entre vous connaissez euh, sans aucun doute. Euh, on va aussi présenter un deuxième site, histoire.restius, où là, il va être plus être de questions, de guides interactifs, euh, notamment sur les aspects de société, les opérations intellectuelles puis éventuellement des modelages interactifs qu'on peut faire avec les élèves pour développer les compétences. Euh, il va être aussi question de jeux historiques qui sont disponibles. Puis finalement, ben, la deuxième partie de notre présentation donc, euh, va être sur les euh, documents synthèse qui ont commencé à être justement diffusés euh, à la rentrée scolaire. Donc euh, si je fais un bref retour sur notre site euh, document.restus.qcca, uh, donc, ce site-là euh, s'adresse à l'ensemble des enseignants du premier euh, cycle et du deuxième cycle, donc autant histoire, géo, euh, monde contemporain. C'est vraiment euh, un site Internet euh, qui est axé sur l'utilisation du document historique. Donc, euh, vous comprendrez bien, le document est au cœur du programme d'histoire et dans ce site, vous trouvez donc des dossiers documentaires qui euh, vont être analysés sous l'angle d'une question historique. Euh, C'est vraiment des questions rel relativement simples. Des fois, on est plus dans la description d'une société, donc sa caractérisation. Par exemple, euh, des Iroquois avant les contacts avec les Européens. D'autres fois, on est plus dans l'interprétation. Donc, euh, par exemple, euh, les facteurs qui auraient permis aux Français de s'établir euh, de façon plus permanente euh, en Amérique. Et là, ben, une fois qu'on a choisi le, la question qui nous intéressait, qu'on voulait travailler avec nos élèves, on peut amorcer la séquence d'apprentissage, donc euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment d'utiliser le dossier de mis à la disposition des élèves pour arriver à euh, donc, interpréter euh, ces facteurs là, qui ont permis l'établissement euh, des Français au territoire, euh, le territoire le nord-est de l'Amérique. Donc, euh, tous ces documents-là vont être utiles euh, dans, la, dans la séquence. Une séquence qui est complétée, euh, évidemment, à travers un Google Doc. Donc, on ne lance pas les élèves euh, sans euh, balises, Donc, il y a un Google Doc qui va accompagner les élèves dans l'analyse puis l'interprétation des documents. Et euh, l'enseignant, donc, euh, a accès aux pistes de solutions là, qui permettent de voir un peu c'est quoi les orientations qu'on voulait donner euh, à cette séquence d'apprentissage. Euh, si vous n'avez pas encore de compte sur les sites du récit social, je vous suggère de vous créer un compte en vous inscrivant avec un courriel de centre de service scolaire. Euh, au sein des dossiers documentaires, on propose toujours également une technologie. Donc, euh, si on veut aller un peu plus loin avec ce dossier là, parce que les élèves ont aimé la thématique, euh, les documents étaient intéressants. Euh, nous, on propose toujours une technologie qui peut être le point de départ d'un projet de, de plus longue haleine. Donc, euh, euh, notre deuxième site donc, euh, sera histoire.listitus.uc.ca. Ce site-là, histoire.restus, comme je le disais plus tôt, c'est euh, vraiment en évolution. Euh, cela dit, il y a des, re, y a des ressources qui s'adressent évidemment aux deux niveaux. Euh, je pense notamment à tout ce qui fait par boîte à outils. Donc, euh, boîte à outils, ça peut être utile en troisième et en quatrième secondaire. J'ai un exemple ici avec le guide sur les aspects de société. Donc, évidemment, il y en a beaucoup qui les auront vus au premier site. Ça peut être utile, par contre, pour de la révision ou certains qui si ne se seraient pas encore familiarisés avec les aspects arrivent en troisième secondaire. On peut l'utiliser euh, à ce moment-là. Donc, c'est un nouveau guide qui propose non seulement une définition des aspects, mais aussi de chacun de ces aspects-là en donnant des exemples euh, euh, des points importants qui peuvent être, euh, qui peuvent être relevés pour ici un aspect de société. Donc, euh, ça se rapporte, par exemple, l'aspect social à des populations, des modes de vie, des groupes sociaux, etc. Donc, un premier, euh, premier aperçu rapide euh, de la définition des composantes, des aspects de société. Et ensuite de ça, on a un, un parcours, euh, donc, euh, pour vérifier la compréhension des élèves. Euh, ça, il y a des enseignants qui vont en classe. donc il présentait euh, ce que vous avez devant vous, puis là, avec l'affirmation qui est à l'écran, le, le court document euh, textuel, bien, euh, il demandait il posait des questions aux élèves pour les amener à identifier des, des, des éléments qui pourraient relever d'un aspect de société euh, et qui pourraient nous permettre d'identifier dans le fond de quel euh, aspect de société il s'agit euh, dans ce, ce, ce document-là. Euh, donc une fois qu'on arrive à un certain consensus, bien là, évidemment, on peut accéder à la réponse. L'objectif euh, ici, c'est d'avoir une rétroaction euh, rapide sur euh, le champ et de voir comment ben, les éléments qu'on identi qu avait identifiés, est-ce que euh, vraiment euh, c'était les bons éléments qui nous permettaient de justifier euh, que oui, c'est la politique qui est devant nous. Et on poursuit la séquence comme ça, donc chacun des aspects de société va être abordé au fil euh, de la, du module interactif. Euh, dans ma boîte à outils, j'ai aussi euh, un module sur les opérations intellectuelles. Donc, euh, même optique, Donc j'ai une définition de chacune des opérations intellectuelles, puis ensuite de ça, j'ai un exemple qui me permet de voir si j'ai compris globalement euh, de quoi il s'agissait. Euh, dans ce cas-ci, on est moins des exemples historiques. Euh, par exemple, si je prends mon exemple euh, 600 temps. Bien là, on va avoir une question euh, qui va porter plus sur des événements euh, de la vie d'un enfant, d'un adolescent, puis de voir si on a une carte les replacer. Donc, euh, ça peut sembler simple, mais c'est peut-être le point de départ pour se familiariser avec cette OI-là, puis plus tard s'exposer à, à sa réalisation avec des documents historiques dans des contextes plus complexes. Euh, donc, si j'enchaîne avec les guides, ben je parlais des documents historiques, donc ça, on a appris, on a révisé les aspects, les OI en classe, peut-être plongé dans de l'analyse documentaire, mais euh, ben, comment on fait ça de l'analyse documentaire? Euh, il y a aussi un guide qui revient sur les différentes étapes qui permettent d'interpréter euh, une source écrite des cartes, des iconographies. Donc là, c'est vraiment un guide, justement, encore une fois avec des exemples de la vie de tous les jours. Euh, qui amène les élèves donc à voir qu'est-ce qui est important quand je lis euh, le document, sa source, quel élément je devrais repérer, euh, sur quel aspect ça me renseigne par rapport à un sujet donné. Et euh, donc, euh, une fois qu'on a commencé à travailler les documents historiques, ben, on va les utiliser pour faire de la caractérisation, de la description. Et là, c'est le temps de, de scolariser avec les, un peu les compétences du programme d'histoire. Donc, dans la même lignée, on a des guides pour la compétence 1 et la compétence 2. Ils vont étape par étape voir un peu euh, comment arriver à utiliser les documents pour atteindre mon objectif de caractérisation. Encore une fois, avec des éléments de la vie quotidienne. Euh, donc, tout ça peut être utilisé en modelage, euh, en classe ou à distance, possiblement avant de faire des questions avec des documents. Euh, D'ailleurs, au niveau des questions de compétences, on propose des modules interactifs. Euh, donc là, ce module-là, c'est vraiment calqué sur un peu une question un, euh, traditionnelle, c'est-à-dire on présente la question, il va y avoir euh, un énoncé pour la consigne. Nous, on a ajouté des pastilles qui permettent d'identifier des éléments importants de cette question-là. Et ensuite de ça, on y va vraiment dans un modelage où, étape par étape, on va accompagner l'élève pour répondre à la question. Donc, dans un premier temps, c'est simplement de prendre connaissance des dossiers, des documents qui me sont fournis pour répondre à la question. Donc, on pourrait appeler ça un mini dossier documentaire. Et à partir de ces, ces documents-là, qui sont des, des, des courts textes, des images, des, euh, des tableaux, et là, j'arrive à me faire une idée de ah, ça, ça s'en va dans l'utilisation des produits, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je puisse faire l'association correcte qui va euh, me renseigner, qui permet de passer à l'étape suivante. Donc, euh, si je confirme. Donc, je ne vous montrerai pas un exemple où il y a une erreur. Je vais arriver tout de suite à la bonne réponse pour qu'on puisse voir la prochaine page. Donc, une fois que j'ai choisi les documents qui vont à ces endroits-là, ben ça va me demander de remplir euh, de les, les éléments manquants à l'aide des documents. Donc, euh, là, évidemment, le mode de vie, il faut que je me prononce. Est-ce que c'est de la sédentarité? Peut-être. Le regroupement des dessins, est-ce que c'est un village? Je vais faire une erreur intentionnelle ici pour voir comment la validation va nous rediriger après. Donc, je remplis mon, mon tableau, j'envoie, et là, comme je le disais, on accompagne l'élève. C'est la première fois, potentiellement, qu'il fait une question de C1 en secondaire 3, donc il va vraiment étape par étape. On donne la réponse attendue. Et là, ben, on voit bon, Iroquoisienne, j'avais vu juste. Sédentarité, on peut dire j'avais vu juste. Mais ici, au niveau du village, ben, il fallait plus que je parle du clan. Donc là, il y a possibilité de réécrire la réponse. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps, on complète donc cette question-là de C1 euh, avec le résultat final et ton de l'année. Donc, les modules qui vont sortir, vous allez voir un degré de complexité augmenté, donc peut-être plus des textes un peu plus longs, euh, documents à et ainsi de suite. Donc je vous rappelle, ces documents-là, pour la C1 et la C2, il y en a disponibles pour la troisième secondaire. Et euh, pour la, trois, la quatrième secondaire, on a vraiment ciblé la deuxième moitié de l'année. Donc euh, il n'y en a pas dans la première moitié de l'année, mais il y en a plus justement dans la deuxième euh, partie du cours. Euh, si je reviens à ma présentation initiale, euh, donc on peut aussi mentionner sur le site euh, histoire.istus.qc.ca pour le 3e secondaire, il y a des jeux historiques qui sont disponibles. Donc, si vous voulez, par exemple, réviser un peu les notions entourant d'union, gouvernement responsable, bien, il y a un jeu de style chercher Cherchez-trouve » ou euh, bien il y a un, un archiviste qui rend le Parlement en feu, euh, pour justement récupérer les archives de la période. Euh, donc ça, ça, ça complète le, le survol des ressources euh, qui étaient pour plus troisième et quatrième secondaire et euh, ça m'amène à céder la parole à mon collègue Mathieu Mercier, qui va aborder les documents de synthèse qui ont été produits pour la quatrième secondaire. Euh, évidemment, nous, on a commencé par la quatrième parce qu'ils sont là qu'on a reçu au niveau de la formation à annonce. Mais euh, éventuellement, ça va aussi euh, probablement en forme en troisième secondaire ce principe de documents synthèse, s'ils si, euh, sont pertinents évidemment et euh, appréciés euh, par euh, la communauté. Donc, euh, salut tout le monde, bonsoir. Euh, en fait, je vais m'occuper de la section, comme Pascal l'a mentionné, pour les ressources euh, des documents synthèses pour la quatrième secondaire. Euh, je tiens aussi à vous rappeler que les documents synthèses sont en ligne sur le site recitus.qc.ca. Vous y avez accès, dans le fond, avec une simple recherche sur la plateforme, mais aussi euh, avec les liens qui existent dans la présentation que nous avons partagée dans le clavardage. Euh, les documents synthèse, en fait, ça découle euh, vraiment d'une intention euh, importante euh, qu'on a déterminée au mois de mai-juin euh, dernier. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'avec le cours euh, Moodle euh, du récit en histoire de quatrième secondaire, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et il y a quand même une problématique à savoir, les élèves doivent prendre des notes euh, d'une manière quand même relativement dirigée ou organiser leurs idées de manière structurée. Euh, on s'est posé la question, comment on est capable de fournir à l'élève un document clair, rapide, synthétisé, qui va être aussi d'un côté très, très motivationnel pour lui, euh, pour lui ou elle, évidemment. Euh, ce qui en est ressorti, c'est qu'on est en mesure, euh, au courant de l'été, de produire des documents synthèse pour chacune, par exemple, des réalités sociales du programme euh, d'histoire quatrième secondaire. On considère que, une fois ce document euh, rempli, l'élève va avoir une vue d'ensemble sur une période en entier. Honnêtement, ces documents-là sont une façon de résumer une réalité sociale, je crois, de, ma de la manière la plus simple et efficace possible. Euh, donc, les documents synthèse, je vais vous les présenter dans quelques instants. Les réponses attendues des élèves sont relativement courtes. Euh, on essaie de garder à l'esprit les opérations intellectuelles. Vous allez pouvoir le constater. Euh, il y a six documents synthèse par période et aussi, comme vous le, vous le voyez sur la présentation, certains badges qui pourront être remis euh, justement aux élèves qui ont terminé les documents synthèse. Peut-être un aspect motivationnel. Euh, supplémentaires où l'élève pourra tout simplement y mettre de la couleur une fois que son document sera terminé. Ça va lui permettre justement de voir lesquels sont terminés, lesquels sont à compléter. Donc, j'ai pris deux documents euh, synthèse, j'ai pris 96-45 et 45-80. J'ai ciblé des réalités sociales qui vont vous permettre de constater en fait euh, vraiment la, peut-être l'attractivité de ces documents-là peut-être pour un enseignant, mais aussi pour un élève. Donc, dans cette période, je, vous ai, ben, je vais vous présenter en fait la politique intérieure et l'immigration. À chaque fois, euh, il y a quand même une zone d'identification de l'élève, son nom, son groupe, et de manière caractéristique, nous avons la période historique, juste ici. Ensuite, disons le chapitre à l'intérieur de la période qui est la politique intérieure et l'immigration au début du 20e siècle. Euh, nous avons trois iconographies caractéristiques de la, de la réalité sociale qui nous donnent un indice sur ce qui va être vu euh, à l'intérieur de ce document synthèse. Et nous avons également une petite mise en contexte qui, encore une fois, nous présente le contenu qui va être abordé à l'intérieur même de ce document synthèse. Dans ce cas-ci, immigration, urbanisation, on va parler également du territoire au tout début euh, du 20e siècle. Euh, dans chaque page couverture va se retrouver également le lien du site web pour pratiquer, par exemple, les compétences 1 et 2, les aspects de société, les aspects de société évidemment, euh, les euh, opérations intellectuelles, etc., etc. On va mettre un lien euh, vers la chaîne YouTube du récit avec l'aspect de société qui est la plus euh, demandée à l'intérieur même de ce document, la plus majeure, en fait. Euh, un code QR pour ceux et celles qui auront des tablettes ou justement des cellulaires, s'ils veulent étudier à la maison notamment. On met une vidéo de contenu qui est également produite par le Récit sur la chaîne YouTube, mais qui renvoie justement à un contenu qui est primordial dans ce même document. Et vous avez le lien du tableau des badges, donc pour aller les imprimer ou pour justement aller les chercher. Je vous rappelle également que pour avoir accès au corrigé, il faut avoir un compte Récitus. Donc, sur le site que Pascal vous a montré tout à l'heure, vous devez vous créer un compte avec une adresse CSS. Donc, vous aurez accès également au co euh, Vous allez noter, en fait, qu'il y a des sous-thèmes, c'est-à-dire ici, on parle de politique intérieure, économie et société. Et il y a une partie de la phrase qui est dans une couleur. Ici, en fait, ça fait référence à une opération intellectuelle, c'est-à-dire changement et continuité. Euh, tous les changements de continuité vont être dans ce, cette espèce de mauve-violet-là. Euh, Donc, ça va avoir une espèce de continuité qui va exister entre chacun des documents. Et dans ce cas-ci, bon, euh, on a vraiment une, une, une décision une importante entre avant 80, 1896 et après. Donc, l'élève va avoir à déterminer si c'est un changement ou continuité. Il va devoir justifier euh, ce choix. Ensuite, on travaille évidemment les liens de causalité. On travaille travailler au premier cycle, parfois aucunement en première secondaire, ça commence en deuxième, travailler en trois, en quatre, ça arrive que ce n'est pas encore maîtrisé, euh, les liens de causalité. Euh, je tiens à mentionner puis à faire un petit parallèle, dans les documents synthèse, il n'y a aucun dossier documentaire. C'est un choix quand même éditorial qu'on a fait, dans la mesure où ces documents synthèse vont fonctionner avec votre matériel maison, mais avec tous les ensembles didactiques que vous utilisez, que ce soit un manuel scolaire, un cahier d'activité, bref, on voulait que ça soit un peu, passe partout et que ça fonctionne dans toutes les situations possibles. Donc, vous aurez vos propres documents. Euh, C'est certain qu'on va parler de la campagne de recrutement de, de certaines, si je ne me trompe pas. Vous avez la situation d'immigration et l'impact sur le développement du territoire canadien. Ici, on a établir des, euh, établir des faits très très simples qui se retrouvent à quelques endroits. Donc, où s'installent les immigrants, comment sont-ils considérés, etc., etc. Les documents sont euh, synthétisés, c'est-à-dire qu'on les a tous mis euh, dans un seul document. Donc, il y a les six euh, qui se retrouvent à chaque fois à l'intérieur même de toute la période. Et je voulais vous montrer également celui de 45-80 qui est exactement dans le même style avec des iconographies qui changent, avec une mise en contexte changeante aussi, un titre. Même chose pour euh, les, mettre en relation, les opérations intellectuelles et la révision de contenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir un exemple d'une autre opération intellectuelle, cette fois-ci, mettre en relation des faits. Euh, ici, on est allé avec une banque d'affirmations, on est allé chercher des éléments culturels de l'époque qui euh, caractérise, par exemple la culture canadienne-française, l'américanisation et la culture québécoise. Donc les élèves, avec les indices qu'ils ont à l'intérieur même de la banque d'affirmation, devraient être en mesure de euh, mettre, en, mettre en relation les faits qui sont présents ici et les différentes catégories. Vous avez peut-être déjà reconnu le bleu qui fait référence à établir des faits, avec les lieux de diffusion et de la conservation de la culture, et encore une fois, à établir des faits. Donc, dans ce cas-ci, c'était l'opération intellectuelle qui était dominante sur, justement, euh, la question liée à la protection de la langue française. Est-ce qu'il y avait des commentaires, questions, Émilie? Oui. Euh, oui, je voulais savoir, euh, depuis tantôt, tu parles de le faire en ligne. Mais mettons, si on fait la version imprimée, est-ce que ça peut être intéressant aussi avec les élèves? Euh, oui, tout à fait. En fait, euh, les documents de synthèse ont été faits dans le contexte du cours d'histoire qu'est-ce secondaire Moodle en ligne, mais on vous les fournit comme ça pour l'utilisation en classe de tous les jours. Ça peut être euh, intégré, par exemple, euh, les versions Word dans Teams ou dans la Classroom, si vous utilisez Classroom. Ça peut être utilisé papier en salle de classe. C'est exactement pour cette raison-là qu'on a ajouté les codes QR. Parce qu'un élève qui a sa version numérique a tout simplement à cliquer sur l'URL, va être dirigé. Dans un souci de dire, bon, il y a un élève qui est à la maison, il veut préparer sa révision, il a besoin des liens. Donc, on intègre le code QR, peut être lu à la maison, peut être lu en classe également. Donc, c'est dans cette optique-là, tu as entièrement raison, on peut le faire en classe et c'est l'une des raisons pour laquelle on les a partagés déjà.